Merci d'avoir pu dégager un peu de temps dans votre emploi du temps déjà bien chargé pour assister à cette réunion d'information sur la qualité relationnelle dans votre entreprise. Alors, vous êtes directeur, vous êtes juriste, vous êtes responsable RH ou même directeur des ressources humaines, vous êtes salarié, employé, commerçant. Cette réunion est faite pour vous. Alors Cette réunion va se décomposer en plusieurs parties. La première partie, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est la qualité relationnelle et comment elle peut fluidifier les relations dans votre entreprise et vous permettre de dégager du temps et de l'argent concernant euh, la qualité des relations et le fonctionnement de votre entreprise. Et puis, il y aura, en fin d'émission, en fin je suis heureux de constater la présence aussi parmi nous de médiateurs professionnels, de collègues donc, donc, je suis Jérôme Messengiral, comme vous pouvez le voir écrit ici. Je suis le président de la société Alteritae, qui est dédiée aux entreprises et l'intervention en qualité relationnelle dans vos entreprises. Je, je suis médiateur professionnel depuis bientôt 12 ans maintenant. À ce titre, je suis un médiateur judiciaire, médiateur de la consommation et j'interviens dans un grand nombre d'organisations différentes, si vous voulez quelques exemples. J'interviens aussi bien dans des entreprises familiales que dans des scopes, dans des grandes entreprises, je pense à la Poste, à, Poste, pardon, à Sogeti Hightech, dans, dans des groupements hospitaliers, euh, ce qu'on appelle des, des groupements hospitaliers territoriaux, dans des associations et dans une moindre mesure pour les particuliers. Alors j'ai été formé à la médiation professionnelle, évidemment. On ne peut être médiateur professionnel qu'après avoir suivi une formation. Cette formation, c'est le CAPEM, le certificat d'aptitude à la profession de médiateur, qui est délivré par l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Et enfin, pour être pleinement médiateur professionnel, il faut être membre du syndicat des médiateurs professionnels, qui est la CPMN. Alors, Cette affiliation à ce syndicat nous oblige, puisqu'on se doit de respecter un code d'éthique et de déontologie de la médiation, le Codéum, et vous pouvez en prendre connaissance sur le site de ce syndicat qui est cpmn.info. Alors je travaille aussi en partenariat avec d'autres professionnels, que ce soit d'autres médiateurs professionnels, pour intervenir sur des missions qui sont un peu plus importantes. Je travaille aussi avec une psychothérapeute, Isabelle Petit, qui intervient sur tous les champs où la médiation professionnelle n'a pas à intervenir, ce qui est de l'ordre du hors-cadre vis-à-vis de la qualité des relations. Enfin, avec un, un photographe graphiste, absolument photo, pour en revenir à ce qui vous amène ici, donc la qualité des relations, et vous avez déjà été euh, confronté, vous l'êtes peut-être en ce moment, ou vous le serez à l'avenir, à la dégradation de la qualité relationnelle et notamment ses conséquences. Alors aujourd'hui, ce qu'on a comme chiffre, c'est que le coût de l'absentéisme qui est lié en partie à la dégradation des relations et au conflit, ce coût de l'absentéisme, il est de 2221 euros par salarié et par an. C'est un coût important, mais qui pourrait être réduit avec l'intervention en qualité relationnelle. Et nous allons le voir un petit peu plus loin. Comment intervenir dans ces situations pour finalement fluidifier les relations, pour que l'absentéisme diminue et le turnover aussi C'est un des éléments essentiels pour identifier si la qualité des relations est en déclin dans votre entreprise. Les arrêts maladie de courte durée sont fréquents ou de plus en plus fréquents. Et vous avez aussi un turnover qui peut être important ou de plus en plus important, ça doit vous alerter sur un aspect, la qualité relationnelle dans votre entreprise est en train de se dégrader malgré tous les efforts que vous faites et toutes les, toutes les opérations, toutes les actions que vous avez mises en œuvre pour l'éviter. Alors à ce titre, euh, il y a des obligations aujourd'hui qui sont euh, données par le Code du travail et par d'autres législations pour euh, obliger finalement le professionnel, le directeur, le président, l'entreprise, mais aussi les collectivités territoriales et la fonction publique à mettre en place des dispositifs de qualité relationnelle, collectivités territoriales et de la fonction publique, qui depuis le début de l'année 2022 a l'obligation de mettre en place une cellule à harcèlement. Alors cette cellule harcèlement, elle est là pour... Euh, identifier les problématiques de harcèlement, comme son nom l'indique, mais souvent derrière le harcèlement, il se cache en fait des situations de conflits non euh, exprimés qui font l'objet plutôt d'une intervention de médiateur professionnel qui permet de sortir de cette politique de victimisation finalement et euh, d'identifier les causes parfois réelles, mais parfois imaginaires aussi, et donc d'orienter vers le professionnel adéquat. Ça, c'est depuis le début de l'année et pour répondre à ces obligations légales, eh bien, un livre blanc de la qualité relationnelle dans la fonction publique, territoriale et hospitalière a été, édi a été édité euh, en cours d'année et vous pouvez le télécharger sur le site du craisir.fr craisir ou en me sollicitant par message privé ou sur mon site internet. Vous avez aussi la parution, alors là qui est imminente, du deuxième livre blanc de la qualité relationnelle, mais cette fois-ci pour les entreprises et les organisations privées. Là aussi, le Code du travail vous euh, oblige à mettre en œuvre toutes les dispositions possibles pour euh, prévenir la dégradation de la santé physique et mentale. Donc la santé physique, ce n'est pas le médiateur professionnel qui va s'en occuper, mais la santé mentale, il y a une partie de la santé mentale dont le médiateur professionnel et la qualité des relations peut intervenir et mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour vous permettre, vous, d'être en légalité et de ne pas avoir de problématiques quand il s'agit d'aller devant les prud'hommes. Vous aurez mis en œuvre tout ce qu'il est possible de mettre en œuvre, c'est-à-dire un dispositif de qualité relationnelle au sein de votre... Organisation pour répondre à vos obligations, mais aussi pour vous permettre de favoriser l'implication de vos salariés, mais aussi pour répondre à une autre obligation qui est pour les entreprises qui vendent des biens ou des services à des particuliers. Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises ont l'obligation de nommer un médiateur de la consommation. Alors ce médiateur de la consommation il doit être validé par l'État par l'organisme qui s'appelle la CECMC, qui est la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, qui a établi une liste de médiateurs de la consommation agréés. Et donc, si vous vendez des biens à des, ou des services à des particuliers, vous avez l'obligation de choisir un médiateur dans cette liste. Pour répondre à cette obligation, Alterita vous accompagne et vous permet de vous mettre en conformité en partenariat avec la société Médiation Professionnelle, que vous allez voir apparaître juste au-dessus de mon doigt, ici, qui est médiateur de la consommation et qui propose à toutes les entreprises, quelle que soit leur dimension, une solution adaptée. Pour répondre à vos besoins en ce qui concerne la qualité des relations, la, la SAS Alteritae a plusieurs cordes à son arc. À son arc pardon le premier, la première corde, c'est l'audit de la qualité relationnelle. Afin d'identifier finalement où est la problématique, il faut d'abord faire un audit. Et cet audit va permettre de cartographier les relations qui existent dans, dans votre entreprise, mais aussi avec vos partenaires, vos clients, et identifier les besoins réels de votre organisation en qualité relationnelle. Ça passe aussi, possiblement, par la mise en place d'un dispositif de qualité relationnelle. Alors L'intérêt de ce dispositif de qualité relationnelle, c'est qu'il peut être mutualisé, que ce soit pour la fonction publique ou pour votre entreprise. Vous pouvez mutualiser la mise en place d'un dispositif de qualité relationnelle. Et si vous voulez en savoir plus sur ces dispositifs de qualité relationnelle, vous pouvez télécharger les livres blancs sur le site du Crésir ou solliciter Alteritae pour vous accompagner, vous expliquer, vous informer sur ces dispositifs. Pour répondre aussi à ces problématiques de qualité relationnelle en entreprise, la, la SAS Alteritae a mis en place un accompagnement au changement, ça c'est un accompagnement individuel des personnes, tout simplement vers une meilleure implication et une meilleure créativité dans vos équipes, qui participent donc à votre projet, qui est le projet de l'entreprise. Il y a aussi la possibilité de mettre en œuvre des formations individuelles ou collectives à la qualité relationnelle. C'est la possibilité pour vous d'instrumenter vos salariés ou vous-même afin d'être autonome sur la qualité des relations et ainsi fluidifier les relations et augmenter l'implication et la créativité et enfin, évidemment, la résolution des conflits. Eh bien, vous euh, n'avez pas pu identifier qu'une dégradation de la relation était en cours dans votre entreprise et un jour un conflit intervient et là il vous faut un pompier donc le médiateur professionnel intervient en mode pompier évidemment on a été formé pour ça mais comme je vous l'ai dit dès le départ en fait hein, la moindre dégradation de la qualité relationnelle peut être accompagnée de manière pragmatique et efficiente afin d'éviter de tomber dans les conflits ça passe par un transfert pédagogique d'outils et de méthodes à vos salariés et à vous-même qui vous permettent de vous dégager des conflits. Si vous désirez en savoir plus sur la qualité des relations et comment elle peut être un atout pour votre entreprise, vous pouvez envoyer un mail à entente.alteritae.com ou sur notre site pour demander un devis gratuit. Merci d'avoir participé, assisté à cette émission sur la qualité relationnelle dans votre entreprise, comment la qualité des relations peut être un atout pour le déploiement de votre projet d'entreprise et pour déployer votre entreprise auprès de vos clients. Je vous remercie d'avoir assisté à cette émission. Merci, à bientôt.